Ok, oh là là, on a été, la CIE nous a coupé, en principe, nous payer une pénalité, ils ont coupé l'électricité de façon générale, bousillé le direct, alors que c'était un thème très très très important, donc euh, le temps de, de, de retrouver, le temps de retrouver en fait, euh, les les de, de passer sur le, le téléphone portable, les données mobiles du téléphone portable, voilà, vous avez été complètement zappé. Voilà, donc, euh, euh, reconnectez-vous. Désolé, désolé, désolé. C'est indépendant de notre volonté. Euh, ça, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité. En plein direct, en plein deux plateaux, septième tranche quartier résidentiel, on nous coupe l'électricité. Voilà. Donc, euh, désolé, désolé, reconnectez-vous, repartagez le direct. Voilà. Euh, Annie, et Madame Kira. Annie Koulibaly, vraiment, oh, ça c'est quoi du bois, ça Mais bon, au moins ce n'est qu'un direct. Voilà, ça c'est une petite anecdote. Une fois j'étais allé me coiffer, et les gens étaient à la moitié de ma tête, et puis ils ont coupé l'électricité. Le coiffeur a dû terminer à la lame. Je me suis retrouvé avec une tête imparfaitement taillée, et ça c'est le quotidien dans les pays sous-développés, euh, ou euh, des, des groupes privés ont des monopoles là, régalien comme euh, comme l'électricité. Voilà, on peut couper l'électricité puis on s'en fout, quoi. On s'en fout. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a rien. Quels sont les impacts Les gens s'en foutent. Donc, vraiment, désolé, désolé, le direct euh, a, été, a été interrompu pour des raisons de coupure générale d'électricité, voilà. Heureusement au niveau des lumières, tout ça, là, on a... On a, on a des lumières qui étaient qui, étaient, qui sont autonomes. Voilà, donc, euh, on est en train de se débattre. On est en train de se débattre pour pour rattraper le coup. Voilà, donc, euh, je suis obligé d'attendre quand même que quelques-uns se, se, se connectent. Voilà, bonjour, euh, Marie-Claude de Siobleau, Madame Siobleau, vraiment. Voilà, le thème d'aujourd'hui, là, si les sorciers veulent pas qu'on parle, on va parler de ça, on va casser tous les papos, comme on dit. On va parler des pas de porte, on va parler des des, des, des prix exorbitants des, des loyers. Donc si vous avez déjà euh, des problèmes, si vous avez vous voulez poser des questions, c'est le moment. Il y a des questions déjà qui ont été qui ont été posées. C'est pour ça qu'on a préparé ce direct. Euh, le problème des, des, des loyers trop chers, à qui la faute Les abus des pas de porte sur les magasins, ça ça sera mon gros coup de gueule. C'est du grand n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Eh, nous avons, les, les, les, les, comme je vous disais, les problèmes des impayés, des impayés, des, des bailleurs euh, sur le plan commercial. Moi, je vous disais que j'avais beaucoup de, euh, de clients qui n'arrivaient plus à payer le loyer de magasin, de l'espace commercial, que ce soit un restaurant, un salaire de coiffure. Euh, certains sont à 4-6 mois d'impayés, ils sont sur le bord de l'éviction. Et quand c'est comme ça... Vous courez, hein, vous courez pour aller sur Internet pour essayer de faire affluer les clients et tout ça. Voilà, on va se rendre compte que euh, c'était déjà raté. C'était déjà raté. Euh, imaginez, avant, on n'avait pas Internet. On n'avait pas Internet. Donc, l'emplacement commercial à lui seul, c'est lui qui permettait de faire venir, de faire venir les, les, les clients. Voilà. Donc, euh, c'est vrai L'Internet eh, eh, peut vous aider, mais ça encore, il faut, il faut savoir s'y prendre. C'est encore une autre, euh, un autre domaine, une autre euh, façon de vendre sur Internet, d'autres réflexes à développer. Donc, aujourd'hui, c'est l'échec des emplacements commerciaux. Ah, c'est terrible hein, ce que la CIE nous a fait. Donc, ça fait qu'on est obligé, eh, tous ceux qui avaient le lien du premier direct, des gens qui se sont inscrits, eh, voilà aujourd'hui ça... Ils sont en train de nous écrire pour dire que, bon, ils ne retrouvent plus le lien du direct et tout ça. Voilà, mais on va, on va, on va, on va rattraper cela. Voilà. Ok. Voilà, donc désolé, désolé, désolé. Voilà, merci, on est presque en train d'atteindre le courant. Euh, juste quelques minutes, hein. Quelques secondes, et puis on va, on va démarrer. Le temps que euh, euh, mes collaborateurs et moi-même en puissent euh, balancer au maximum euh, le nouveau lien. Parce que Facebook, après quelques minutes, euh, quand ils ont vu qu'on n'était plus connecté, ils ont, ils, ont, ils ont coupé le direct. Voilà, ils ont eux-mêmes coupé le direct. Or, euh, ce n'était pas de notre faute, c'était à cause de la compagnie ivoirienne d'électricité. Voilà, je profite pour saluer Frédéric eh, eh, andré Méné depuis la France. Bonjour Frédéric, je salue eh, Bourane Ouedraogo. bonjour, je salue Kenom, eh, Baba Doudou. Voilà, aujourd'hui, ceux qui ont des gros problèmes au niveau de leur emplacement commercial, on va pouvoir euh, développer, développer ce thème-là. Voilà, merci en tout cas de vous être reconnectés. Eh, rapidement. OK. Eh, comme je vous disais, eh, ceux qui sont déjà connectés plus tôt, c'est le moment de poser une ou deux questions. Eh, si vous avez su les emplacements commerciaux, et puis je vais répondre en attendant que les autres retrouvent le nouveau lien. Voilà, vous qui êtes venus vite, mais c'est l'occasion. Pourquoi d'abord ce thème-là vous a intéressé eh, Qu'est-ce que vous recherchez eh, après euh, après ce direct, ou bien voilà, euh, faites me voir savoir dans les, dans les commentaires et puis euh, je vais répondre rapidement. Continuez de partager le direct à des parents qui ont des problèmes pour pouvoir payer le loyer euh, de, de, de, de l'espace commercial, Ici, ils ont un lavage auto qui ne marche pas, un salon de coiffure qui ne marche pas, un, un, un restaurant qui ne marche pas, une boutique de vêtements euh, où le loyer est exorbitant. On va parler de tous ces problèmes-là. Voilà. OK. Alors, euh, s'il n'y a pas de questions, on va démarrer dans les minutes. Qui vont suivre ok alors pourquoi j'ai décidé de, de, de parler de ce direct euh, la plupart des gens qui ont des dans des boutiques qui ont un espace commercial la plupart des, des gens qui ont des boutiques qui ont un espace commercial ils ont du mal à payer les loyers. Voilà. Ils ont du mal à payer les loyers parce que ça ne marche pas. Pour pouvoir payer les loyers d'un espace commercial, il faut qu'il y ait des clients. Il faut, qu il y ait, il faut que l'argent rentre. Mais malheureusement, l'argent ne rentre pas. Voilà. J'ai eu un cas de quelqu'un de, de, de, de quelqu qui avait ouvert une boutique, hein, sans m'en parler, bien sûr, euh, c'était avant de me connaître, qui a ouvert une boutique sur le boulevard Valérie giscard Destin, qui est communément appelé le VGE, qui est un boulevard qui, qui, qui, qui a une circulation d'au moins, on va dire, entre, entre 20 000 et 40 000 véhicules par jour. Et le loyer est évidemment exorbitant et extrêmement cher. Euh, et... Il y a, la personne ne fait aucune vente. C'est-à-dire que dans la journée comme ça, là, il n'y a rien. Ça me dit même, c'est gâté. Même. même les gens même ne viennent pas. Et quand même, c'est un coin très prisé pour ceux qui vivent à Abidjan, qui connaissent Abidjan. Eh, voilà, bonjour, eh, Evaris et Nyamessou. Voilà, merci que, que Dieu nous garde vraiment. Hein. Les salauds de la CIE qui nous coupent l'électricité hein, en plein direct comme ça, ça c'est la sorcellerie. Voilà, merci d'avoir pu te reconnecter. Et donc c est, c est, cette dame-là a pris un, grand, un, un magasin sur le VGE avec 40 000 véhicules qui passent donc en bordure de route et puis personne ne s'arrête et tout ça. Donc on va voir toutes ces erreurs-là. On va on va on va on va voir. Donc si vous avez un magasin, vous avez pris un espace commercial qui tourne pas, vous pouvez poser vos questions et puis on va voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Ok. Alors c'est bon, hein? je pense que le courant a atteint. Bon, on n'a pas pu retrouver euh, tous ceux qui étaient connectés. Voilà, donc euh, on va commencer. On va commencer le direct. Voilà, pour euh, déjà pour pouvoir respecter tous ceux qui se sont reconnectés rapidement. Et puis bon, euh, il faut qu'ils vacquent aussi à leurs occupations. Donc, l'échec des emplacements commerciaux. Alors, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire ici, un magasin sur deux fermes au bout de six mois. Voilà. Et puis, les quatre cinquièmes des magasins ferment au bout de deux ans. Voilà. Un an pour tenir, après ça, euh, ça veut dire que près de 75% des magasins ferment. La personne ne peut plus payer le loyer. Pourquoi Parce que la personne n'a pas de, de vente. n'a pas suffisamment de vente, n'a pas suffisamment d'argent qui rentre pour... Euh, euh, payer le, le, le, le, le loyer, le bail commercial. Alors, la première erreur, euh, la première erreur que vous commettez et qui est liée en fait à euh, ce que moi j'appelle en fait le dictat des, le dictat des, des, des, des, des rentiers euh, sur les hommes d'affaires, c'est que quand vous cherchez un local commercial, euh, la plupart du temps, vous avez le réflexe de, vous, de chercher un local commercial comme si vous étiez en train de chercher votre maison. C'est-à-dire, vous cherchez des espaces vides, des espaces inoccupés. C'est votre réflexe. Parce que dans une, quand on va habiter, quand on va chercher un, un local pour habiter, le, le réflexe, c'est de chercher un local qui est vide. Donc, ça, c'est votre plus grosse erreur. Rien ne dit, ça c'est la première erreur déjà, rien ne vous dit dans les règles commerciales que un bon local, c'est un local qui est vide. Un bon local, il n'a pas besoin d'être forcément vide. Ça peut être occupé. Et puis vous vous dites en tant que commerçant, c'est ce local-là qu'il me faut pour pouvoir installer mon centre commercial. Ça peut être habité. Et puis vous proposez d'acheter la maison de la personne, vous proposez de prendre une partie de la maison de la personne pour pouvoir faire votre emplacement commercial. Donc déjà, ça c'est votre première erreur, vous recherchez des locaux comme vous recherchez votre maison, en vous basant sur le fait que eh, le local est disponible ou non. On a, quand on est commerçant, on n'est pas en train de regarder la disponibilité du local. On est en train de regarder d'abord, est-ce que l'emplacement commercial est stratégique Quel est le point stratégique au sur lequel je peux me placer Maintenant, qu'il y cabri là-bas, qu'il y euh, comment on appelle ça, mais mouton, qu'il y ait le président de la République qui a cet emplacement commercial, après, maintenant, tout va se passer dans la négociation. Donc, première erreur, ne faites plus, ne cherchez plus des espaces vides. Pourquoi Parce que euh, c'est, c'est, c'est cette façon de faire encourage ce qu'on appelle les rentiers. Les rentiers, c'est quoi C'est des gens qui veulent gagner de l'argent sans travailler. Moi-même, souvent, je conseille sans investissement. Voilà. Et ils veulent gagner de l'argent sans travailler. Donc, souvent, ils ont un petit terrain. Ils ont un petit terrain. Euh, Bonjour, euh, Florivia, euh, Kofi. Voilà. Ils ont un petit terrain. Et puis, dès qu'ils ont bordu de route, parce que le gars veut s'enrichir, il fait des magasins en bordu. Il fait des magasins en bordu. Donc, c'est des civils qui choisissent votre emplacement commercial. C'est pas normal. Le civil, là, lui, c'est pas vendre. Parce que quand vous ratez le choix de votre emplacement commercial, vous avez 95% des chances de, de, de, de, de fermer boutique. Parce que le choix de l'emplacement commercial, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'emplacement commercial qui permet d'avoir toute la clientèle. C'est votre stratégie de vente, en fait. C'est toute la majorité de votre stratégie de vente. Si vous avez mal choisi votre emplacement commercial, vous, vous allez passer votre temps à faire de la publicité, à publier les trucs sur Facebook, etc., etc., pour pouvoir, pour pouvoir vous en sortir. Voilà. Donc, ça, c'est une très grave erreur. Et vous laissez les civils choisir à votre place. Vous qui êtes commerçant, là. C'est le civil qui choisit que, bon, ici, là, comme c'est en bordure de route, je vais faire des magasins. Et puis, vous, vous venez... Vous venez acheter ces magasins vous venez acheter ces magasins voilà pourquoi déjà vos magasins ne marchent pas parce que vous n'avez pas fait le choix de l'emplacement commercial c'est un civil qui lui veut gagner de l'argent par des rentes lui il veut profiter il veut maximiser son terrain il voit que c'est un terrain à langue généralement même les gens même si ton code ils voient, les gens aiment tellement l'argent que c'est leur réflexe. Le ton terrain terrain bien situé sa la langue. Quand tu te construis un peu ici et puis devant, tu fais des magasins. Mais ce n'est pas parce que tu as langue ou bien tu es en bordure que ça va marcher. Je vais vous expliquer une petite anecdote pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'un magasin a langue ou bien en bordure de route que c'est un bon emplacement commercial. Aujourd'hui, on va apprendre tout ça dans la suite du direct. Un monsieur vient me voir, il veut lancer un magasin de, de, de, de fruits, de vivriers, des fruits, un magasin de vente, de, un magasin fruitier, quoi. Et il, euh, il choisit son magasin à la Riviera 2. Bon, pour, je, pour ceux qui connaissent Abidjan, c'est un coin très prisé. En bordure de route, il y a du monde, il y a tout le temps l'embouteillage. Et il prend le magasin, je crois que c'était autour de 300 000 francs par mois, bien sûr. Il prend le magasin avec un espace qui était libre là-bas et il a presque six mois d'impayé parce que personne ne vient prendre ses oranges car ses oranges pourrissent. Les fruits là, ça pourrit. Et il est choqué, il vient me demander mais qu'est-ce qui ne va pas Pourtant le magasin est bien situé, un peu comme le cas de la dame qui, qui, qui, qui était sur le VGE. Et donc je lui dis mais qui t'a dit qu'un magasin bien situé, c'est un magasin en bord de route, en bordure de route. Qui, qui t'a dit ça? Il dit, non, que voilà, c'est connu. Il a dit, bon, je lui ai posé une question, simple. Je dis dit, bon, imaginons que tu es le gérant d'une maison close, tu es le gérant d'un bordel. On va dire ça comme ça, tu es le gérant d'un bordel. Tu gères des, il y a des prostituées, ou bien d'un bar de striptease, n'importe quoi. En tout cas, qui a un rapport avec euh, le sexe. Et puis, ton concurrent vient se mettre... Il y a un autre concurrent, enfin, un, un, autre, un autre gérant de bordel aussi, qui choisit, chacun choisit son emplacement commercial. Il y a un qui se met en bordure de route, avec son magasin de bordel, et puis le deuxième qui se met dans la rue derrière, il est caché. Dans la rue derrière. D'après toi, qu'est-ce qui va, va, va, va. Quel est, le, quel est le, le magasin de bordel Quelle est la maison close où il y a des prostituées qui va avoir le plus de clients Il sourit parce que maintenant il voit, il voit que c'était évident. Il dit non, parce que c'est celui qui est caché là qui va avoir le plus de, de, de, de clients. Il dit mais pourquoi tu n'as pas dit qu'un bon espace commercial, un bon emplacement commercial, c'est ce qui est en bordure de route. Il dit non, parce que les clients là, eh, les clients qui vont au bordel là, ils ne veulent pas qu'on les voit et tout ça. Donc, c'est celui qui est caché, c'est celui qui est caché qui va avoir le plus de clients. J'ai dit, hein, donc tu viens de comprendre une chose, que ce n'est pas parce que tu es en bordure de route que tu as le bon emplacement commercial. Tout dépend de ton commerce, de la nature de ton commerce. La nature de ton commerce, c'est lui qui va déterminer quel est le bon endroit? Quel est le mauvais endroit? Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, comme je le disais, ne laissez plus les civils choisir votre emplacement commercial. Le civil, ce n'est pas vendre. Le civil, tout ce qu'il veut là, c'est des remplis, il de veut loyer seulement, c'est tout. Il a un terrain en bordure de route et puis c'est tout. Quasiment même 70% des terrains sont en bordure de route. 70% des terrains sont en bordure de route. Donc, voilà. En Côte d'Ivoire, ici, moi, je ne veux pas, Ce euh, c'est pas pour indexer ou bien faire des fleurs aux gens, mais nous, les Ivoiriens, on ne sait pas choisir des emplacements commerciaux. Très, très souvent. Ce sont les Libanais qui savent choisir des emplacements commerciaux. Ce sont les Mauritaniens. Si vous remarquez les Shawamas et autres, les endroits-là, ils choisissent un, ils choisissent l'emplacement commercial. C'est eux qui choisissent l'emplacement commercial. Par exemple, un Mauritanien, il va aller, il va venir voir un coin qui est habité et puis il va venir choisir quand il, il détermine que le coin c'est un bon emplacement commercial, même si tu habites dans le coin, là, il va venir voir le propriétaire pour lui dire non, prête-moi une partie de ta maison, je vais faire une boutique de Moïtanien là-bas. Mais donc, généralement, les boutiquiers, ils ne cherchent pas un espace vide comme vous vous faites. Vous là, vous cherchez un espace vide, mais le boutiquier, lui, il va chercher le bon emplacement. Maintenant, ce sont son emplacements-là. Et, et cet emplacement est occupé. Il va voir maintenant le propriétaire de l'emplacement pour lui dire non. Euh, même si c'est des, des résidents, c'est des gens qui habitent là-bas, il va dire je veux une partie de ton de ton de ton terrain. Je veux une partie de ta maison pour faire ma boutique. Voilà comment on choisit un emplacement. On cherche pas on cherche pas un emplacement commercial comme un magasin euh, comme une maison. On cherche un emplacement vide. Donc déjà ça c'est le premier c'est le premier réflexe c'est le premier effet à avoir. Les pharmaciens aussi. Voilà, ceux, ceux aussi, parmi les Ivoiriens, les pharmaciens aussi, eh, quand ils choisissent un emplacement commercial, ils touchent, ils, ils, ils choisissent d'abord l'emplacement avant d'aller voir est-ce que l'emplacement est occupé ou pas si l'emplacement est occupé. Ils vont voir comment acheter la maison. Eh, généralement, comment acheter la maison ou bien euh, euh, euh, louer, voilà. Parce qu'ils veulent, ils ont prévu que leur... Euh, leur euh, le, le, leur pharmacie sera très bien située dans cet endroit-là. Voilà. Mais vous qui avez les boutiques, vous qui avez, euh, surtout les Ivoiriens qui avons les restaurants, les, les, surtout les boutiques de vêtements et autres, on aime trop rechercher les boutiques qui sont vides. On aime trop ça. On aime trop ça du tout, du tout. Et ça, c'est une grosse erreur. OK? Voilà. Alors, comment est-ce que on Comment est-ce que on choisit l'emplacement commercial Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus, euh, mais je vais juste me répéter ça. Vous pourrez trouver cette vidéo. Bon, j'ai pas mis le lien en dessous, mais après je mettrai je mettrai le lien de cette vidéo là. Comment choisir un bon emplacement commercial euh, Avant de revenir sur le problème des, des loyers impayés, voilà. Et puis euh, euh, la méthode de, de fixation euh, de de voilà sur les loyers impayés, les loyers chers. Euh, on choisit un emplacement commercial en regardant le critère ANP, c'est-à-dire un emplacement commercial qui est performant, c'est un emplacement qui attire donc le A naturellement N des prospects. Donc, un emplacement ANP qui attire naturellement des prospects. Ça veut dire qu'un bon emplacement commercial, on ne doit pas faire de publicité pour que les gens rentrent. Ils doivent aller faire leurs occupations habituelles comme d'habitude. Et puis, ils disent, ah, mais tiens donc, il y a un magasin qui vient d'ouvrir là-bas. Attends, j'ai rentré là-bas. Donc, tu n'as pas eu à faire de la publicité. Tu n'es pas allé le chercher chez lui là-bas, à la maison pour qu'il vienne. Naturellement, dès que tu as ouvert eh, l'environnement, puisqu'il il, il fréquente l'endroit, il va rentrer dans ton magasin pour visiter. Alors, j'avais donné l'exemple très simple d'une de, de, de, pharmacie. Par exemple, les prospects d'une pharmacie, ce sont des, les malades. Donc, l'emplacement naturel qui attire naturellement des prospects, c'est de placer une pharmacie en face ou à proximité hein, d'un centre de santé, d'un centre médical, d'une clinique privée ou d'un hôpital général. Parce que naturellement, dès que ces prospects, parce que ces prospects fréquentent l'hôpital, donc se placer à l'intérieur, voilà, le, le, le lien vient de s'afficher dans les commentaires, donc vous pourrez après regarder ça. Donc le lieu où se trouvent eh, les prospects qui viennent naturellement, quand vous placez votre pharmacie, là, vous attirez naturellement des prospects. Vous n'avez même pas besoin de faire une publicité de, de, de la pharmacie, automatiquement, les gens vont venir acheter des médicaments, voilà. Peut-être, mais ils ne savent même pas que vous venez d'ouvrir même ce mois-même. Mais lui, tout ce que lui, il est dans sa tête, en tant que malade, il va à l'hôpital. Le médecin lui a prescrit une ordonnance. Donc dès qu'il sort de l'hôpital, il tourne la tête de gauche à droite. Paf, il voit une pharmacie qui est en face de lui. Il traverse la route, il rentre. Quand vous venez de rentrer depuis le, le, le, le depuis vous venez d'ouvrir votre pharmacie depuis le premier mois ou depuis le premier jour, naturellement vous allez avoir des clients et sans pub et sans pub. Donc retenez ceci. Dans les détails, vous pouvez avoir cette vidéo-là qui est dans les commentaires « Comment choisir un bon emplacement commercial ?» Donc, je ne vais pas revenir dessus. On viendra après, des, des, après au niveau des questions. Alors, donc, les impayés, les impayés des bails commerciaux, et le, le loyer trop, trop cher, à qui, les foutent, à qui la foutent Donc déjà, c'est vous, en tant que commerçant, si vous n'avez pas... Il n'y a pas un loyer qui est cher. Il n'y a pas un loyer qui est cher. C'est vos ventes qui sont insuffisantes pour payer le loyer. Sinon, le loyer n'est pas cher. Donc, si vous ne savez pas prévoir, vous n'avez pas choisi le bon emplacement, pour qu'il y ait suffisamment de clients pour payer votre loyer, vous allez, il va sans dire que vous allez sentir que le loyer est difficile à payer. Voilà. Sinon, il y a des loyers de 1,5 million, mais qui rapportent euh, euh, 18 à 12 millions de recettes par jour. <rire> Donc, le gars se retrouve avec 200, 300, 400 millions de recettes le mois. Donc, payer un loyer à 1 million, 1 million 700 000, 1 million 900 000, ce n'est rien du tout. OK? Voilà. Donc, euh, le loyer n'est pas cher. La faute, c'est vous. La première faute, c'est vous. Et puis, euh, il euh, y a un deuxième phénomène qui fait que Parfois, les loyers, euh, vous pouvez trouver que le loyer est cher. C'est déjà la méthode de fixation du prix de, de, du civil. Parce que le civil, lui, il va fixer le prix du loyer hein, de, de, de, de, en fonction de, de, de, du, du côté résidentiel du quartier. Si c'est un quartier qui est résidentiel, c'est normal que le gars, il fixe le prix par rapport au prix du terrain. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, euh, Frédéric Méné, merci, tu avais répondu sur euh, la, maison, la maison close qui est cachée. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça. Il fixe en fonction de, de, du loyer, enfin du, du, de, du quartier résidentiel. Donc, si vous voulez, vous voulez prendre un, un, un, un, un emplacement commercial à la 7e tranche, ou bien au vallon, ou bien en zone 4, si le prix du, du loyer ou bien du terrain est à 100, millions, à 100 000 francs le mètre carré, ben lui, s'il vous, vous fait 10 mètres carrés, eh bien il va sans dire qu'il va vous fixer un loyer à 1 million à 900 000 francs euh, les 10 mètres carrés, le magasin. Voilà. Donc c'est comme ça que le civil lui fixe. Mais vous, vous ne devez pas apprécier le prix de cette manière. Vous devez apprécier le prix en fonction de l'attraction naturelle des prospects qu'il y a, qu a là-bas. Je vais vous donner un exemple. Vous avez, vous vendez, vous, vendez, vous avez un style shawarma ou un truc de snack, de burger et tout ça. Hein, de hamburger, on va dire. Ou bien les types KFC, poulet, des choukouya, des choses comme ça. Hein, des snacks à locaux, des trucs comme ça. Et puis, vous êtes en face d'un cinéma. Le cinéma... En, en, en moyenne par jour, ils projettent euh, un ou deux films par jour. Et puis, donc, ils drainent entre, entre 100 et 200 personnes par jour. Entre 100 et 200 personnes par jour, c'est ça que vous devez prendre pour calculer si votre loyer est cher. C'est-à-dire que ça, c'est votre potentiel euh, attraction. C'est-à-dire pour 100 et 200 personnes qui vont voir votre magasin, quel est le prix de publicité que vous êtes prêt à payer c'est comme ça que vous devez faire le ratio pour savoir si le loyer est cher ou le loyer n'est pas cher. Mais un, un, un loyer qui n'apporte rien, il n'y a personne même qui vient là. Même si le loyer est 50 000, pour moi, le loyer est trop cher. Parce que je paye le loyer 50 000 francs par mois. Personne ne visite le coin. Il n'y a aucun de mes prospects qui, a, qui, qui, qui viennent naturellement dans cette zone-là. Donc, c'est normal que ça me revienne cher. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de prix. Il faut évaluer votre loyer en fonction de, de, de l'achalandage en fonction du nombre de prospects attirés naturellement dans votre lieu. Alors, il y a un deuxième. Donc, pour conclure, sur ça, si l'emplacement, on appelle ça en fait la valeur commerciale du, du, du, la valeur commerciale en fait du, du, du, du, de l'emplacement. Si la valeur commerciale est intéressante, bon, vous pouvez mettre le prix pour ça. Quand vous payez votre loyer, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous, vous, on vous fixe le prix d'un loyer, regardez la publicité que vous devez payer pour attirer les personnes. Donc, d'abord, vous analysez la valeur commerciale, est-ce que ça attire, comme je vous ai dit. Je donne un exemple. Une pharmacie en face, par exemple, d'un CHU, qui peut, qui peut accueillir entre 1000, 2000, 2 000, 3 000 malades par jour, si moi, on me dit de payer euh, un local commercial en face de ce CHU, là de ce centre hospitalier qui est autour de euh, 1 million par mois, bon, je peux, je peux trouver que ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher pour 3 000 personnes, potentiels clients qui vont visiter ma pharmacie, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. 3 000, 4 000, 5 000, il y, y a des hôpitaux, il y a des CHU qui peuvent accueillir jusqu'à 5 000 personnes. Ça dépend en fait... Des, des centres hospitaliers. Donc, moi, pour ça, sans compter les visiteurs et tout ça. Donc, il y a, y, a y a une forte attraction commerciale, une forte valeur commerciale. OK Voilà. Alors, le pas de porte. On va parler du pas de porte tout à l'heure. Le pas de porte. Euh, bonjour, Ibaim Red Phoenix. Voilà, donc euh, j'attends vos questions pour moi. Je suis en train de traiter ceux qui ont envoyé les questions. Parce qu'à chaque fois qu'on annonce un direct, il y a des gens qui nous posent des questions à l'avance. Donc, il y a quelqu'un qui nous a posé la question sur le pas de porte. Euh, d'abord, euh, euh, à quoi ça sert, et puis, euh, voilà, à quoi ça sert, et puis euh, c'est quoi. Alors, d'abord, les pas de porte, moi, pour moi, je les considère, encore d'Ivoire, ici, comme des des abus. Je les considère comme des abus parce que, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Les gens fixent les pas de porte à la tête du client, les gens veulent s'enrichir. Il y a des gens qui pensent que, ouais, voilà, c'est comme ça, hein? et Moi, le pas de porte, là, j'ai payé 8 millions, donc, euh, voilà. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi le pas de porte et puis sur le plan juridique, le plan commercial, et puis, on va revenir après sur les, les autres sujets. Alors, le, porte, le pas de porte, c'est une sorte de droit d'entrée. C'est une sorte de droit d'entrée euh, que l'on paye aux propriétaires euh, du local. Ok, alors, à quoi ça sert? Le pas de porte, il est versé pour deux raisons. La première raison, il peut s'agir de ce qu'on appelle le complément de loyer en avance. Vous savez que quand on prend un bail commercial, la loi protège vraiment le commerçant. Donc, le, com le, le locataire, le propriétaire hein, hein, ne peut pas faire n'importe quoi avec le locataire. C'est très difficile même de chasser quelqu'un qui a pris un bail commercial. Voilà. Pour des raisons, on ne peut pas augmenter le prix comme ça. Donc, si le prix, euh, vous, vous envisagez, excusez-moi, vous envisagez par exemple que le prix du, du, du, du loyer dans cette zone-là va augmenter dans un an, dans deux ans. OK, parce que pour le moment, ils sont en train de construire un stade qui n'est pas là. Mais je ne peux pas facturer puisque le stade n'est pas là. Donc, qu'est-ce que je vais faire Mais quand, quand le stade sera là, le magasin aura une très grande valeur. Or, le bail commercial, on ne peut pas réviser les prix du bail commercial facilement comme ça. Généralement, c'est signé pour trois ans, pour quatre ans. Et il faut justifier l'augmentation du prix du bail commercial. Voilà. Donc, la loi est très stricte dessus. Donc, le, le, le, le, le, le propriétaire du local peut anticiper cette hausse de prix, cette prise de valeur marchande de son local, et il va demander un pas de porte. Il va se dire, « Bon, voilà, euh, comme le, le, le stade qui est en face de mon magasin va, va, va finir d'ici deux ans, euh, » Ça peut, on, peut, on peut anticiper. Moi, bon, j'ai signé un contrat pour 5 ans, je ne peux pas augmenter le loyer comme ça. sur euh, Donc, je vais perdre 3 ans euh, de sous-loyer hein, parce qu'après les 2 ans, mon loyer, ma valeur, ma chambre de, de mon loyer sera beaucoup plus importante que cela. Donc, c'est pour anticiper sur les 3 ans que je vais perdre que je fixe mon pas de porte. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, vous voyez que c'est très technique. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens font ici. Souvent, mais les gars, même il n'a rien à faire. Son magasin ne vaut rien du tout. Il dit non, il ne faut payer pas de porte. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça peut être euh, le complément de loyer si le loyer est susceptible d'augmenter. La deuxième des choses, c'est que euh, on peut payer un pas de porte comme une sorte d'indemnité. C'est-à-dire que le gars, quand il vous fournit le local, il a mis déjà des infrastructures des infrastructures matérielles pour vous mettre à l'aise. OK. Donc, il peut inclure ça comme une indemnité pour dire, bon, voilà, j'ai déjà fait les carreaux, j'ai déjà fait la peinture, j'ai déjà fait telle ou telle telle chose dans le magasin, c'est déjà bien disposé. Donc, euh, en plus du loyer, voilà ce que tu vas me payer comme indemnité. C'est comme si tu étais en train de me rembourser les investissements que j'ai faits autour euh, du magasin pour qu'ils soient déjà Pratiquement, euh, pratiquement, euh, euh, comment on va dire, euh, qu'ils soit, euh, voilà. qu soit pratiquement commercialisable voilà. Qu qu'ils soit pratiquement commercialisable qu'ils soient pratiquement mis à disposition. Donc voilà. Donc, euh, pour ça, il n'y a pas de méthode de calcul du pas de porte. Par exemple, je peux avoir un local où j'ai mis déjà des toilettes, des sanitaires. Bon, ça m'a coûté 900 000, 1 million pour mettre de, de très bons robinets et tout ça. Donc, quand toi, tu vas venir faire ton restaurant, tu auras déjà des toilettes, tu n'auras plus à mettre des toilettes, tout ça. Donc, je peux décider que, par exemple, tu me donnes un pas de porte de 1 million, de 2 millions pour me rembourser ces infrastructures là que j'ai mises là. Donc, vous voyez que ce n'est pas les prix exorbitants qu'on voit bien ici. Le pas de porte à 10 millions, 20 millions, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Maintenant, s'il n'y a un pas de porte à payer, s'il n'y a un pas de porte à payer, c'est plutôt à payer à celui qui est, euh, comment dirais-je, euh, euh, à celui qui était là avant. Par exemple, celui qui est là avant euh, a créé, je donne un exemple. Hein. Vous voulez, il y avait, vous venez vous installer dans un endroit où il y avait, euh, euh, disons, un restaurant. Vous, vous, vous, vous êtes venu faire une buvette. Vous êtes venu faire une buvette, mais là, il y avait un restaurant. Donc, les anciens clients du restaurant qui ne savent pas que ce restaurant a fermé vont continuer à venir dans cet endroit. Quand ils vont venir dans cet endroit, ils vont se rendre compte que « Ah, il n'y a plus le restaurant, mais maintenant, c'est une buvette. » Ok, vous, mais il est déjà, la personne est déjà venue. Vous n'avez pas fait d'efforts pour faire venir cette personne-là. Cette personne-là est, est, est venue à cause des efforts publicitaires de votre ancien... Locataires. Donc, quand ceux-là, ils viennent, eh, ça, vous fait déjà, ça vous fait déjà de, de, de, de, de la visibilité. À eux-là, on peut payer un pas de porte. On va payer, on va payer un pas de porte. C'est une sorte de, de, de, de, de fonds de commerce. Voilà. J'ai oublié le thème juridique pour cela. On va pouvoir payer cela. Voilà. Donc, voilà un peu eh, pour euh, cette histoire... Du, du pas de porte et encore Côte d'Ivoire ici, il y, a, il y a un article hein, qu'on appelle l'article 90 qui dit que lorsque euh, le loyer, et ça c'est la dernière raison pour laquelle on peut payer encore un, un pas de porte, lorsque le loyer euh, de la sous-location totale ou partielle, je lis, hein, est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du prix de bail Principal. Voilà. Augmentation qui à défaut d'accord entre les parties est fixée euh, par la juridiction compétente. Pourquoi Parce que quelqu'un peut prendre un bail commercial et puis quand le bail a pris de la valeur, il souloue votre local. Vous êtes propriétaire, non Un commerçant a pris votre local, donc pour 5 ans, et puis comme il voit que le local a de la valeur lui il sous-loue, donc il fait plus le commerce dedans, hein. il sous-loue à une autre personne voilà, donc en ce moment là le, vous pouvez réclamer c'est pour pouvoir anticiper sur ce paiement de ce de cette sous-location en fait de ce manque à gagner, donc par exemple moi, j'ai j'ai dit à quelqu'un je te loue ça à 200 000 francs et puis l'emplacement commercial a pris, a pris de la valeur, et puis lui il voit ça il fait plus son, il fait plus son commerce, hein. Il sous ça à quelqu'un, pas à 200 000, mais à 500 000. Vous avez le double. Donc, presque le double, ou bien à 400 000. Donc, lui, il gagne autant que moi, qui suis le propriétaire du local. On lui paye 400 000 francs de loyer. Il enlève 200 000 francs pour moi me donner, qui moi, je suis le propriétaire, et puis lui, il gagne dessus. C'est pas normal. Donc, c'est pour anticiper, comme je vous ai dit, ce manque en gagné qu'on peut demander, par exemple, un pas de compte. Mais généralement, c'est même pas le cas, au Côte d'Ivoire ici. Parce que, bon, euh, euh, les emplacements commerciaux sont extra-nuls. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire hein, euh, sur, euh, sur euh, les questions, sur les questions euh, de, du bail commercial, des impayés. Et la conclusion, hein, je vais répondre à ça. La conclusion, c'est que il ne faut pas chercher un emplacement commercial comme on cherche une maison. Donc, ne cherchez pas la disponibilité des magasins vides. Enlevez ça de votre tête. On cherche d'abord un emplacement qui, euh, qui euh, l'emplacement commercial qui attire naturellement des prospects, donc qui est fréquenté naturellement par mes prospects. Comme ça, je n'aurai pas à payer de publicité. Maintenant, une fois que j'ai trouvé le bon emplacement qui attire naturellement des prospects, je vais voir si cet emplacement-là il est vide ou bien il est occupé. S'il est occupé, je vais voir le propriétaire pour voir comment je peux acquérir cet emplacement, même s'il si y a quelqu'un qui vit là-bas. C'est ce que les Mauritaniens font, c'est ce que les Libanais font, c'est ce que les pharmaciens font, voilà. Même s'il y a quelqu'un qui vit là-bas, il va voir comment il peut payer ta maison. Il peut payer, les Chinois aussi font ça, ils ont fait ça plein au Valon. C'est des maisons résidentielles, c'est des villas résidentielles qui sont venus prendre. Ils viennent, ils voient que l'emplacement est bien, et puis, il vient vous voir. Il dit, ah, je vais payer votre maison à 200 millions. Je vais payer votre maison à 300 millions. Voilà. Donc, c'est l'emplacement qu'il regarde. Il ne regarde pas forcément si c'est disponible ou pas. Parce que tu peux avoir un très bon emplacement commercial, mais euh, qui n'est pas disponible. Qu'est-ce que tu fais Tu vas pas laisser ça. Tu viens voir le propriétaire. Ton, ton truc là, je veux. Je vais payer. Je vais payer ton... Je veux payer ta maison. Voilà. Souvent, mais le gars, il a payé sa maison à 20 millions, 25 millions. Tu viens lui proposer... 100 millions, 50 millions. Bon, il y a des gars là. Bon, souvent, c'est un héritier qui a hérité. Donc, il n'a même pas souffert pour construire la maison. Mais le gars, il récupère le truc facilement. Voilà. Donc, tu lui dis 100 millions. Il va dire, mon cher, viens prendre même. Même pour 80 millions, même tu me payes cash, viens prendre la villa. Or, la villa est située à un bon emplacement commercial. Par exemple, c'est une villa qui est en face d'une école d'une école primaire euh, où tous les élèves, parents d'élèves et élèves, sont vos prospects. C'est par rapport à votre activité. Donc, je répète, le bon emplacement commercial, hein, je l'ai dit en début de vidéo, il est en fonction de l'activité que vous menez. Voilà. Si l'activité que vous menez, euh, vous avez identifié les critères de vos prospects, Là où ils sont rassemblés naturellement, c'est là-bas que vous cherchez une place. Et c'est pour ça que les commerçants se battent énormément pour les places. Souvent, mais il n'y a même pas de place même dans le coin même. Surtout dans les places de marché et tout ça, ils se battent. Maintenant, si vous ne savez pas, parce que j'ai mis la vidéo sur comment, j'ai mis ça dans les commentaires, comment choisir un superbe emplacement commercial, donc je ne reviens pas sur les détails. Si vous ne savez pas, et ça c'est mon dernier conseil, vous ne savez pas quel est le bon emplacement commercial? N'allez jamais choisir un emplacement qui a été fait par un civil. Allez choisir un emplacement qui a été construit par des commerçants eux-mêmes. Et ça, tu as deux catégories. Tu as les marchés, tu as les supermarchés. Les supermarchés sont des... Les propriétaires de supermarchés sont des commerçants. C'est-à-dire, c'est des gens qui savent vendre, qui ont décidé de créer un espace commercial et puis proposer des magasins à vendre. Les propriétaires de supermarchés sont en général des vendeurs comme vous. Donc, ils vont créer les attractions nécessaires pour que vous ayez suffisamment de prospects pour pouvoir vendre et payer leur loyer. Donc, les emplacements dans les centres commerciaux, hyper bien faits. Voilà. Si c'est un commerçant, si vous voyez que c'est un civil qui se joue les commerçants, qu'il y a des civils qui se jouent les commerçants créant un centre commercial, mais c'est nul. Le gars il prend son pognon, le centre commercial n'est pas visité, il ne sait même pas comment créer de l'attraction dans son centre commercial, donc ce n'est pas la peine. Donc je parle des vrais commerçants, comme Place, les capsules, Prosuma et autres, c'est eux qui font des vrais centres commerciaux, et puis les magasins. Et vous voyez que les magasins s'aiment rarement. C'est vrai qu'il y a d'autres qui s'aiment, parce que parfois le loyer est exorbitant, mais par exemple le commerçant lui-même, il a un produit qui n'est pas attractif qui n'est pas suffisamment performant pour faire des ventes. Mais le coin est visité. Le centre commercial est visité, est bourré. Il n'y a rien à faire. Il y a, euh, On a un cours dessus hein. Je n'ai pas tout dit. Il y a tellement d'éléments à parler sur les sur les centres commerciaux que euh, je peux pas tout, tout, tout, tout dire ici. Voilà, je m'excuse encore. Alors, il y a un dernier point. Il y a un dernier point qu'on eh, voit en principe en cours que je voulais dire par rapport à vos emplacements commerciaux, il faut éviter tous les emplacements qui sont sur des descentes ou sur des côtes. Voilà. Tout ce qui est côte, quoi. Tout ce qui est côte. Parce que si il le, n'y le, le, le, a pas un ralentisseur, c'est-à-dire un feu tricolore ou bien des dodanes, il y a les ralentisseurs, les ralentisseurs qui sont des dodanes qui permettent au, au, au, au véhicule de faire une décélération, c'est-à-dire de, de diminuer sa vitesse naturellement. Il va pas, il va pas freiner, il va traverser votre votre votre emplacement commercial. Tout, tous les emplacements commerciaux qui sont sur des côtes sans un, un ralentisseur comme un feu tricolore, un feu stop, un, un des dodanes. C'est pas un bon emplacement, il faut éviter ça. Voilà. Parce que le client, l'automobiliste, le, il a peur que quelqu'un lui rentre derrière. Donc, quand il est en vitesse une côte, il cherche pas à ralentir. Il cherche à dégager. Sauf s'il est contraint par euh, des éléments routiers qui sont naturellement là, comme le feu tricolore, les les les, les, les dos d'âne et tout ça. Donc, euh, si vous êtes... Euh, vous avez choisi un magasin qui est sur une côte, non, vaut mieux, vaut mieux laisser tomber. S'il n'y a pas un élément qui permet de, aux automobilistes de décélérer, c'est-à-dire de diminuer leur vitesse naturellement, comme les dodans, les feux, euh, les feux stop, et etc., ce n'est pas la peine. Vaut mieux, vaut mieux jeter. Ce n'est pas un bon emplacement commercial. C'est parce que ce n'est pas commode pour les gens de s'arrêter là, de passer en voiture et tout ça. Donc, ils préfèrent aller devant. Et voilà. Ils préfèrent aller devant et tout ça. Rien que parce qu'il n'a pas le temps de garer, vous êtes trop mal positionné, il ne veut pas encore freiner, il est en vitesse. Voilà, donc, il y a beaucoup de stations-service, tout ça là, qui ont, qui ont, qui ont raté, en fait, leur, euh, leur sortie à cause de ça. Voilà. Alors, euh, Tiana. Tiana, euh, Noah. je voudrais savoir si les pas de porte sont remboursables. Par exemple, euh, une personne qui a donné 2 millions comme pas de porte et qui veut délocaliser sa boutique. Est-il possible Non, justement. Le pas de porte n'est pas remboursable. Le pas de porte n'est pas remboursable. Voilà. Le pas de porte n'est pas remboursable. Ce qui peut se passer, c'est que tu peux négocier avec le, le, le, le, le propriétaire du magasin pour pouvoir prendre le pas de porte du prochain locataire. Voilà. Pour prendre le pas du port du prochain locataire. Là, en ce moment-là, ça passe. Voilà. Mais généralement, euh, ce n'est pas remboursable. A priori, hein, ce n'est pas remboursable. C'est ton argent est parti, quoi. C'est fini. Parce que si vous avez bien compris, le symbole du pas port de porte, c'est pour générer, c'est pour une indemnité par rapport aux infrastructures mises dans le magasin, ou bien c'est pour anticiper sur une hausse de la valeur marchande du, du, du magasin. Donc, il ne va pas te rembourser. Il va pas te rembourser. Celui qui vient prendre, peut te, tu peux lui demander un pas de porte voilà, pour, pour, avoir, pour céder ton bail. Parce que quand vous prenez un bail, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle la cession de bail commercial. Sans l'avis forcément du propriétaire. Bon, ça dépend s'il a mis qu'il faut que, il faut son avis sur euh, dans le contrat de bail. Bon, c'est vous qui avez signé le contrat de bail comme ça. Mais généralement, vous pouvez céder. Il ne peut pas vous empêcher de céder le bail. Voilà. Sauf euh, pour des motifs légitimes, euh, changement de la nature d'activité. Parce que la nature d'activité fait partie des éléments pour lesquels il a accepté de vous, de vous prêter, de, de, vous, de vous louer son local. Si vous êtes un salon de coiffure et vous voulez céder le bail à un maquis, et il peut ne pas accepter, il peut dire non, il y a un changement de la nature du, du bail commercial. Donc, je, je, je, je suis contre la cession du bail. Voilà. Donc, voilà, Tiana. Voilà. En cédant le bail commercial, tu peux récupérer ton pas de porte à celui qui vient. Voilà. À celui qui vient. Comme ça, tu te, tu te tailles à tes 2 millions tranquillement. Voilà. Et généralement, le propriétaire, bon, déjà même la loi t'autorise, puis le propriétaire, lui, tant qu'il y a un nouveau gars qui vient payer de loyer, bon, il n'a pas de problème quoi, il n'a pas de problème voilà, donc euh, c'était euh, la réponse à Tiana euh, voilà, merci euh, Romaric, Romaric c'est un, un ami c'est un ami euh, de la fac, hein. voilà, c'est un congéné c'est un ami de la fac qui nous suit depuis longtemps voilà, donc, euh, désolé, désolé euh ça a, été, ça a été un peu haché, euh, je trouve, hein, personnellement, ce direct. D'abord, un, parce qu'on a été coupé par la compagnie ivoirienne d'électricité, donc qui a gâté le premier direct, hein, alors qu'on était déjà en direct depuis dix bonnes minutes. Le temps de se connecter à partir du téléphone euh, portable en données mobiles, récupérer, voilà. Quand on est revenu, Facebook avait coupé le direct parce que ça faisait cinq minutes, deux minutes qu'on n'a pas pu, euh, que la connexion était coupée, donc... Euh, automatiquement, on a perdu tous ceux qui étaient là. Donc, je remercie vraiment tous ceux qui, qui se sont reconnectés. Et puis, euh, voilà, je verrai... Euh, bonsoir, Gilda euh, Sommet. Je verrai si... Après, on peut refaire nos direct sur ce thème-là, mieux concentré, mais pour le moment, on s'arrête là. Voilà. Donc, euh, je vous dis à très bientôt. Pour le prochain direct, on va parler d'un thème hyper important. La fixation du prix. D'abord, on va parler du prix. Est-ce qu'il faut mettre le prix dans vos publications en marketing digital Il faut mettre le prix, il ne faut pas mettre le prix. Il faut demander aux gens de mettre le prix en inbox, de ne pas mettre le prix en inbox. On va casser les papos, comme on dit. Ça, c'est un thème à débat parce qu'il y a beaucoup d'écoles marketing. D'autres qui disent « Non, il ne faut pas mettre le prix. » D'autres qui disent « Il faut mettre le prix, ça fait perdre les clients. » Donc, on va traiter de ce débat-là. Et puis, on va parler aussi de la fixation du prix des marchandises. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas trop cher Et tout ça, on va échanger dessus. Donc, tout va tourner autour de la fixation des prix et de la présentation du prix euh, sur vos publications de vente, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Voilà. Je vous dis à très bientôt hein, pour un, un prochain direct. On se retrouve dans deux semaines. Maintenant, les directs ne sont plus mensuels. On se retrouve chaque deux semaines. Vous pourrez revoir cette vidéo et puis même poser des questions après sur le WhatsApp. Voilà, vous pouvez télécharger nos, nos pour ceux qui sont là pour la première fois, nos livrets gratuits. Et puis, nous avons des sessions de formation en vente. Très pratique, hein? on a un module spécial sur la vente dans les espaces commerciaux. On va vous apprendre comment choisir un emplacement commercial, comment créer l'attraction autour. Même quand il est mal choisi, comment on va faire pour pouvoir euh, rattraper cela euh, La gestion de la fidélisation, la gestion des clients difficiles, ça aussi, ça fera partie d'un direct. Les clients qui sont impolis, euh, comment on fait pour gérer des clients qui, qui parlent mal et tout ça Comment gérer ce type de clients là euh, les clients sont méchants et tout ça. On va on va on va on va on parle de ça dans tout, tout dans tous nos cours. Voilà. Et puis à très bientôt. Passez un bon week-end. Ciao, ciao. Bye, bye.